À tous alors une petite nouveauté euh, une autre petite nouveauté assez sympa de design 2018 alors ici on va venir je vais me mettre sur la première page on va faire commande haut pour avoir ce cette page ici j'ai un je fais un, un bloc un petit bloc noir et ici je vais faire un autre petit bloc ici comme ça on va changer, je vais le mettre en rouge. Ici, avec la pipette, je vais cliquer deux fois. Et dans la version 2018, j'ai option de transformation. Donc on a la taille de l'objet et de la position. Je coche OK. Je vais venir ici. Je vais remplir ma pipette. Hop, vous voyez, la pipette a changé de, de côté et est devenue à moitié noire. Je viens sur ma page ici et là je vais remplir mon bloc. Et hop, mon bloc est venu se positionner exactement. Si Regardez, voyez des valeurs ici au même endroit que sur cette page. Donc, ici on va avoir option de transformation qui va nous servir et qu'on va re pouvoir retrouver aussi dans les styles d'objets. Si je fais un nouveau style d'objet. Voilà. Ici, dans tous les styles d'objets, je vais pouvoir retrouver tous les éléments qui vont me servir. Alors, hop, on va le voilà. Qui se retrouve ici option de taille et de position ici je pourrais faire un, euh, une option de taille et de position je règle mes différents éléments hauteur largeur euh, à peu près tout ce que je veux et à chaque fois que je vais faire euh, j'appliquerai le style tout se mettra au bon endroit donc voilà ça c'était une des, euh, des nouveautés de, de InDesign 2018 dans une prochaine euh, petite vidéo on va parler aussi encore des nouveautés d'InDesign et pour le coup, je vous parlais des notes de bas de page et de fin de page. Merci, à bientôt, au revoir.